Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017 sur le stand de chez Bosch. C'est pas facile à dire. Alors on est, on est, je suis avec mon père, on peut quand même le, le présenter et avec le Big Boss en fait de chez Bosch pour présenter des nouveautés également avec Olivier, un spécialiste produit, parce qu'il y a un tout petit truc qu'il faut expliquer, parce qu'il existe actuellement de la vaisselle de chez Bosch et également d'autres marques, mais qui ont le programme zéolite Et la fameuse zéolite en fait, ça permet de mieux sécher. Mais il y a une petite amélioration qui a été apportée, Olivier. Explique-moi ça. L'amélioration avec les éolites d'aujourd'hui, c'est que non seulement ce seront des A+++, ce sont les seuls au monde même, qui sont à A+++, sans que la porte ne doive s'ouvrir automatiquement. Parce que d'autres la vaisselle les portes s'ouvrent pour mieux sécher, c'est bien ça pour mieux sécher parce que euh, sinon ils n'obtiennent pas le résultat de séchage demandé, requis. Okay. Alors ici, on n'abîme pas les meubles de cuisine, donc on les protège, c'est beaucoup plus hygiénique également. D'autre part, même le plastique qui a comme particularité de ne pas retenir la chaleur, Chaleur, sèche. Alors là tu sais que tu, tu risques d'avoir une, une volée de bois vert parce qu'il y a plein de gens des fois qui se plaignent que les plastiques ne sèchent pas. Là tu peux me certifier que les plastiques, en tout cas s'ils sont bien mis dans le lave-vaisselle et que le programme est bien utilisé, sortiront pour la plupart bien séchés. Mais c'est l'essence même du plastique comme le Tupperware et autres parce que la porcelaine, le verre, le métal ont pour, par particularité de garder la chaleur et donc de sécher l'humidité qui est dessus alors que le plastique là chaleur passe au travers. Tout à fait. Tiens pas la Donc avec la zéolite, ça sèche. On a la garantie de ne plus devoir utiliser les suites cuisine pour sortir ces plastiques. Alors juste un petit rappel exactement en deux mots ce que c'est que la zéolite parce que je pense que c'est encore c'est très neuf hein, la zéolite quand même ça a combien 4 5 ans maximum Explique-moi un peu exactement ce que c'est. La zéolite est un minéral. Un minéral donc une pierre, c'est tout à fait naturel qui a une double particularité, c'est que quand elle est confrontée à de l'humidité, elle va absorber l'humidité et en même temps générer de la chaleur. Donc nous, nous évitons de devoir consommer de l'énergie pour chauffer et sécher la vaisselle. Cela se fait avec, de, avec un circuit d'air chaud gratuit. Tout à fait et d'autre part, ça se régénère automatiquement à chaque prochaine utilisation du lave-vaisselle. La zéolite relibère l'humidité euh, conservée pour re, se, se régénérer euh, spontanément. Donc à vie, il ne faut jamais changer ce minéral naturel. Alors, mini truc et astuces pour savoir que si votre lave-vaisselle est bien silencieux pour vos nouveaux lave-vaisselles, on a mis ici de la musique à fond de balle sur un téléphone. Et les Foo Fighters, pour ceux qui aiment, écoutez bien la différence. Allons-y qu'à l'extérieur, on n'entend rien. C'est ça, un lave-vaisselle silencieux. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Euh, Facebook, YouTube et Pinterest, vous connaissez tout ça. Laissez des commentaires, partagez et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao